Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, moi très bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve par une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo c'est très spécial, c'est un jeu. Bien sûr que oui, mais c'est pas un jeu de, comme Roblox. Et comme dans la dernière vidéo, je vais vous montrer juste une petite vidéo quand Ici, on doit faire euh, votre... Ici, nous avons 14 abonnés. Quoi? Je... Mais je... Mais, mais je vais cliquer Mais je ne crois pas, 13000 1000 vues. Et plus, euh, la vidéo que je vais publier, ça va être 1000 euh, vues ou bien 1001, ah, ah, etc. Et voilà, on va regarder, voilà, on va faire une petite, euh, voilà, de, de la dernière euh, vidéo, et je vais pas faire euh, beaucoup de bruit. Euh, voilà. Regardez, démonstration. Et je vais vous mettre euh, le lien pour continuer à le regarder, c'est Doctor Gamma. Et maintenant, on va commencer notre nouvelle vidéo. On attend jusqu'à y voir. voilà. Voilà. Ici, euh, cette fois c'est ici il faut mettre voilà exercice de maths, les maths pour bien comprendre les maths. C'est pas la paix de faire CN1. Ok on le supprime le mot. Je vais supprimer le, le mot entrée. Exercice le mat voilà on va prendre le premier lien. Ça se continue. ça, je parle pas de sang. Non pas ça. est va voir ça Euh oui ouais. On va faire euh, le dernier. Qu'est-ce qu'on va Voilà les jeux 92 381. Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va faire On va faire celui-là sans On va faire cours, les cours qu'est-ce qu'on a Addition, juste très long. Voilà, on va prendre celui-là. C'est facile, c'est vrai. Ça, on va pas faire une longue vidéo, on va juste faire. Ça, il faut pas faire ça. Ici, ça veut dire le règle complète le tableau selon l'exemple. Voilà. Ici, on va faire 243. Euh, o ouais, 3, voilà. Ici, les dizaines c'est. Les dizaines c'est 2. Et l'autre c'est 4. ou pouvez voir. Et pourquoi ça n'écrit pas 4 d'abord ben, bah. Je vais faire. Euh, CTRL-C. CTRL-V. On va faire un. Voilà. Voilà. 380, il ne faut pas tresser là, 380, ça ce sont des, des exercices faciles, je vais vous mettre le lien dans la description, 380, ici nous avons 625. 20 et 5, 625. 125, ici nous, nous allons faire 6, ici nous allons faire euh, 2, et on va faire de 5. 170 ça ce sont les exercices de CE2, bien sûr que oui, pas vraiment de CE2 ou bien de CE1, je ne me rappelle pas que... C'est quoi celui qui ont fait des milliers Je crois que ce sont les... Je sais les trois. 870. Allez, on continue. Et il faut faire très attention là-bas parce qu'il y a... Je vais prendre des enfants. Regardez. Si vous avez 70, ça veut dire 7 dans les dizaines. Et si vous avez 860, ça veut dire 6 dans les dizaines. Faire ça, très attention, ça, ce sont les cours de maths. Ici, on va faire 800. Ici, on fait 7. Ici, on fait 0. Ici, oh, on commence là-bas, 709. 709, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait là-bas voilà, oh, je viens de comprendre parce que je suis Et les unités 0, il faut faire très attention là-bas. 907. C'est ça? Oui. Et merci avant de, de pour euh, celui qui ont me fait les 14 abonnés, presque 15. Merci, je vais avoir, près, voilà, 998 dans, dans les total des vues. Ici, qu'est-ce qu'on va faire 907. On fait 9, 100, mais oui, oui, oui, oui, Où je suis là Ici, on fait 7, 314. si on fait bon, 3, si on fait 1, ici on fait 4, vous avez raison, 690, et, le, et ça aussi on va faire très attention, il y a quelqu'un parce que si, si vous avez 600 si vous avez 80, ça veut dire... Euh, c'est 8 dans les dizaines et si vous avez 90, ça veut dire 9 dans les dizaines. 90, c'est 9 dans les dizaines. Et 80, c'est 8 dans les dizaines. Ça, il y a quelqu'un qui confond ça. Ici, on fait 9. Ici, on fait 1, 0. C'est fini. Euh, je comprends rien, là. Je comprends rien. Mais j'aurais voulu lire 5 exercices. Complète le tableau. Euh, je ne comprends rien moi. Ah oui, je viens de comprendre. Il faut faire très attention donc là s'il n'y a pas des... Nombre qui vient jusqu'à avant. Le nombre. Et moi, je crois que je vais avoir bien parce que cet exercice est difficile. Si vous connaissez cet exercice, mettez dans, dans les commentaires, bien sûr. Et, et je ne vais, vais pas faire euh, désactiver celui qui est conçu pour les enfants. Je ne vais pas l'activer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Ah, on fait 300. Je crois que c'est ce, 334. Je fais 334. Je crois que je, je crois que dans l'unité. Euh, C'est dans les unités. On va voir, je crois avoir. Quelle unité d'abord 860. 859. Ici on fait 861. 800. 61 500, ça c'est. Je crois que c'est 480, mais j'en rêve moins. On euh, ne faut pas vous toucher dans la touche mage beaucoup. Où est, est 400 99 ici, voir 501. Ici, on va faire 779. Euh, 779. So oui est le fin Oups, mais où est-ce que je suis Moi, je suis. Mais, mais, mais où je suis moi, Excusez-moi, c'était juste une fois j'ai dû d'avoir euh, j'ai l'idée d'avoir 5 ou 4 dans, dans cet exercice. Euh, 780. 889. Mais où je suis, moi Voilà, 889. 891 990 998 Ici nous avons 1000 on n'oublie pas l'espace parce que, pour, euh, je vais vous dire une leçon pourquoi on fait l'espace. Euh, parce que, parce qu'on doit pas, on doit respecter les classes. Parce que, les, si c'est 3-0, ça veut dire euh, les classes des unités simples. Et, et 1, c'est dans les classes des milliers. Je vais vous montrer ça, mais on va pas perdre le temps. Ouais. ce qu'on termine? Oh, je vais vous le montrer ça. Il faut faire très attention ici. Ou bien faire un, une virgule ici. Ouais, si vous voulez. Une espace ou une virgule. Ici on fait Et Ici on fait 991. Oh ouais, bah oui, je suis moi. C'est 491. Voilà, on a terminé le pire exercice. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, il y a un exemple. Ah, ça, c'est l'exercice facile. Est, il n'est pas dur. Mais, il n'est pas dur. Les gars, ce n'est pas dur, c'est facile. facile. Oh, regarde, c'est juste que, c'est juste que l'exemple, voilà. 779. Ça on ça si vous n'avez pas une euh, si vous avez pas euh, une dizaine euh, si vous avez pas une dizaine complète il faut mettre comme ça on va faire le même nombre et on doit on 2 deux et on va faire 0 140 et si c'est 150 150 on va juste si on va laisser ou on, si on ajoute un. ok on commence mon exemple euh, je crois que c'est 570. Ici, c'est 580. Waouh, pas c'est 580. 500. Mais, mais le mot est répété. Mais c'est juste que la réponse est répétée. Tiens, J'écris 580, ici nous avons 590, il faut toujours cliquer, la deuxième fois, 250, 260, oups, oups, je l'ai pas écrit six cent quatre vingt dix et tu en fais six Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, on va faire 698. cent On fait sept cents. Oh, bah, ma, waouh, je viens de comprendre. Je croyais que on va faire huit cent cinquante. Ici, nous avons 860 cent soixante. Ici, nous avons. Je crois que c'est 400. Et si nous avons 410, voilà, on a terminé l'exercice. Euh, oh, c'est 780, 781, 782, 743. Oui, je viens comprendre. 88 ici nous avons 790 et si nous avons 91 ici ici' 790 Ici, nous avons 793. 794. Ici, 795, 796. Ou bien 796. 797. 798. 800. On est arrivé. Pas beaucoup. On est presque. Et euh, 801. Ça, c'était juste que quelqu'un n'est pas décroché. Il est à côté de moi. 802. Ici, presque le C803. Voilà, on a terminé le tableau. On est dans la correction. On va pas cliquer maintenant. Euh, je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est facile, mais c'est juste que je peux pas... Euh, oui. Mais c'est quoi cette espèce de fenêtre on fait contrôle sept cent et plus et plus quand on va faire ce signe-là, ce signe-là. Mais voir on fait contrôle C. Non, pas ça, mais ah, parce que je confondre ça et ça. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Mais ben non, j'étais ah ben non, mais, mais mais je mélange tout. Euh oui, c'est ça, c'est ça. Attendez une minute, euh, je vais, je ne sais pas, ouais. Euh, ouais. je vais faire, euh, je vais faire euh, comme ça. Comme ça, on, on fait, on fait comme ça, on, on qui mais on dit comme ça il est plus, plus, plus, plus grand. Voilà on continue c'était Oh ouais je viens de comprendre maintenant c'était ça Ok on va voir ce Ctrl V Ici, c'est 187, voilà. Contrôle V. Non Euh, oui, oui, oui, c'est ça. Ils sont 14 Euh, toujours Mmh. Mmh. Toujours, la même chose. toujours la même chose Maintenant c'est le contraire Attends... Ça y est ce que Attends. Attends. c'était que que pourtant c'était alors je peux voir, euh, c'est bon. 539, 528. Euh. Contrôle C. Contrôle V. La 198, 279. contrôle euh. mais attendez voilà je, rest... hum, je comprends pas ça je comprends pas je règle ça Oups. contrôle c' Calculatrice Contrôle. Oui. on va pas faire la peine je crois que c'est ça c'est le plus grand ils n'ont pas ça Et si on a terminé, on va faire correction. Juste. Hum. J'ai... J'ai 98 sur... 17... J'ai 17.8 sur 20. Euh, bravo. Bravo, j'ai une bonne note 17.8 euh, oui, euh, avec 20, c'est cool. Et comme euh, si vous avez pu cette vidéo, qu'à mettre les pouces bleus est toujours... Euh, toujours les, les 14 abonnés je, je vous remercie et la vidéo quand qu'on l'a fait voilà qu'on a fait voilà qu'on a fait, voilà, qu a fait là, le cas le 4e octobre aucun okay, commentaire revoir euh, et si vous avez pu cette vidéo qui à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour pas